Hop, la, Hop guys. la guys, ça poule. roule la poule <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Wheelers d'Alsace aujourd'hui dans la petite localité de... Une nouvelle fois encore, nous nous retrouvons dans la vallée de la Bruche pour nous aventurer au plus profond de la vallée, sur les hauteurs du château de Salm. Un périple d'une quarantaine de kilomètres qui va nous permettre de faire la rencontre de Nicolas, un amoureux de la glisse électrique et heureux propriétaire d'un Dualtron Un véhicule qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer dans nos contrées et que nous allons tenter de vous expliquer au fur et à mesure de l'aventure. C'est parti et c'est en direction de l'étang du Coucou que la petite troupe du jour se dirige et qu'on va en profiter pour parler de ce curieux engin. La Dualtronman est un mix entre une trottinette et un skate électrique. Les pieds sont logés dans une roue dite orbitale, c'est-à-dire creuse. On parle aussi de roues sans moyeux. L'avantage de ce dispositif est qu'il permet aux rider d'avoir un centre de gravité abaissé et une meilleure tenue de route. Vas-y, accélère, mon Dieu c'est la roue arrière qui propulse l'engin. Ça signifie que le jeu d'équilibre à opérer sur ces appuis dépend non seulement du terrain dans lequel on évolue, mais aussi à la façon dont on freine et accélère. Autant vous dire qu'un temps d'adaptation est nécessaire pour dompter cette bête. Elle est pas belle, Alsace On continue notre avancée en passant devant la prestigieuse microbrasserie du coin avant que Lucas et Damien prennent la parole. On se dirige vers l'étang du Coucou. Il paraît qu'il y a une légende là-bas. C'est pas tout à fait une légende puisque les faits que Nicolas va vous relater sont avérés et datent de février 2000. Quand j'étais petit ici, euh, il se raconte qu'il y a des enfants qui ont joué pendant deux heures avec des cailloux et les ont jetés au milieu du lac parce qu'ils avaient vu quelque chose qui flottait, une valise. Et au bout de deux heures de jeu, quand ils ont réussi à le ramener au bord, ils l'ont ouvert et là, ils ont trouvé un tronc d'une femme morte, donc ils ont dû appeler la police et c'était un peu le... Ouais. On sait accueillir à l'étang du coucou, sachez-le hein bon. Allez, on se laisse pas abattre et après un petit tour technique de l'étang, Nicolas va vous expliquer comment utiliser la Dualtron Man. Donc voilà, je vous présente le Dualtron Man. Ça c'est le modèle EX C'est un skateboard électrique, tout terrain. On peut le considérer aussi un peu comme un scooter, ça dépend. Ça monte jusqu'à, quand tu soulèves la roue comme ça, à vide, il monte à 80 km h mais avec euh, 60, 70 kg, on peut atteindre les 50, 60 km h Cette machine, le plus difficile, c'est la prise en main. Pendant deux jours, euh, il y a un apprentissage, c'est-à-dire le démarrage à l'arrêt. Il est incliné comme ça, il faut mettre les pieds dedans, et ensuite, il faut arriver à se redresser et partir. Et une fois qu'on a appris ça, après, ça arrache le bitume. Donc il y a un accélérateur, et il y a un frein électromagnétique et un frein à disque. C'est comme la roue, une fois qu'on sait en faire. Hein. Ça rate le oui. C'est comme parler allemand quand on sait le faire, bah, il suffit de le faire, donc ça ne veut rien dire. Non. Et on continue notre route sous les réflexions olfactives des copraises. Odeur de, de forêt. En fait, j'ai mis du déo, c'est tout. C'est une forte ascension qui va nous permettre d'atteindre la route forestière des seigneurs, particulièrement humide et propice au jeu des glissades, jusqu'au château de Salm. qu'on qu fait pas pour vous montrer le patrimoine alsacien Le château de Salm est bâti sur un éperon rocheux qui témoigne d'une très ancienne présence humaine. En effet, le site est, est rempli de cupules, ces creux circulaires remplis d'eau qui avaient vraisemblablement pour fonction de faire des libations, ces offrandes aux divinités pré-chrétiennes. C'est bien plus tard, au XIIIe siècle, qu'Henri III de la maison de Salm en Vosges et avoué de l'abbaye de Sonone fait construire un château symbolique sur ses hauteurs. Pour marquer son autorité sur la région, et surtout sur ses richesses métallifères au cœur d'un axe de communication important entre Alsace et Lorraine. C'est aujourd'hui une ruine qui fait l'objet d'un travail de consolidation important par des bénévoles dévoués et un écrin de verdure pour tous les amoureux de la nature. La, montée tout de suite. Là. <rire> la redescente du château de Selme a été sans aucun doute la partie la plus délicate de l'ensemble du parcours. Entre herbes grasses, boue, rochers et Pente Abrupte, on peut aisément parler de session Wheeler de l'Extrême, si chère à nos amis des Wheeler Bonjour, Lucas. Et aujourd'hui, on innove avec le premier Wheeler Coureur des Bois. Bravo, Lucas Et on retrouve une qualité de revêtement très appréciable après ces longs kilomètres tumultueux pour nos montures afin de redescendre vers la vallée de Chirmecq et, et emprunter la piste cyclable qui longe la bruche jusqu'à Vich où nous allons faire l'expérience de la Dual troman. S'il vous plaît, soyez indulgents avec nous. On a vraiment fait ce qu'on pouvait. On dedans, on dedans, dedans. J'ai l'air pas à complètement le pied dedans. C'est plus ça la là Ah oui, ça c'est ça. mon dieu est mal moi. Elle tombe <rire> Moi je vais là hein. <rire> C'est plus compliqué qu'on le croit hein. ça, ça fait le malin et après. Hein. Derrière la caméra c'est simple hein Bah ben moi tu vois je suis encore dessus <rire> <rire> Lève l'arrière là Lève l'arrière t'auras le tout là C'est très très simple hein C'est comme la roue c'est très simple Franchement si j'avais 20 minutes devant moi je pourrais le faire Mais là comme c'est bientôt le couvre-feu... C'est dommage. Hein. De l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Non. <rire> Écoute, à part une petite euh, chute, euh, sinon c'était bien. Bon, c'était cette balade. Magnifique. C'est toujours un plaisir de vous la plaisir. Et reviens quand tu veux. Hein. C'était cool. C'était un peu technique. Hein. Je veux dire, à un moment donné, c'était périlleux, extrême. extrême. Ouais, c'était les de l'extrême. C'est le château de Salme, Comme ça. <rire> c était, c était... Et on remercie encore Nicolas de nous avoir accompagnés pour cette balade largement improvisée et qui a été l'occasion d'une belle rencontre. A bientôt les amoureux de la glisse électrique, hop la guys et roule ma poule